L'équipe Andy Escalade est une équipe relativement nouvelle puisqu'on l'a créée en 2012 lors des championnats du monde, en même temps que les Valides, comme on va faire cette fois en septembre 2016 pour les nouveaux championnats du monde. Aujourd'hui on est à la salle Climb Up, la salle qui nous a accueillis depuis deux ans maintenant sur nos différents stages. Ce qui est intéressant ici c'est qu'on a des profils similaires à la compétition que l'on va avoir à Bercy, c'est-à-dire du léger des verts pour nos voies de qualification et une structure beaucoup plus inclinée pour nos finales. Ben nous c'est une très bonne chose d'avoir l'équipe Andy qui s'entraîne aujourd'hui à Climb Up. Euh, ça fait une belle vitrine euh, pour la salle, euh, les grimpeurs ont un super niveau et, euh, et apportent une bonne ambiance, donc il euh, n'y a que du positif. C'est une équipe d'athlètes euh, qui sont euh, extrêmement sérieux et qui, qui viennent vraiment pour faire du sport de haut niveau, pour faire des résultats à Bercy. Alors en soi, déjà aller à Bercy pour moi, c'était le, le principal objectif de l'année, donc je me suis beaucoup préparée à ça. Après, maintenant que j'y vais, ben l'idée c'est d'aller en finale et, et faire un podium. On approche de Bercy, plus on cible sur l'événement, donc un peu moins de volume, des voix plus intenses. Ma rerun, j'ai gagné, donc là, revenir sur un podium. Bah, mes objectifs, je crois on a tous un petit peu les objectifs. Hein. On aimerait tous pouvoir euh, faire un podium, accrocher une médaille. Quoi. Après, euh, c'est vrai que les championnats du monde, c'est l'occasion d'être confrontés dans chacune de nos catégories aux meilleurs grimpeurs. Quoi. Donc il y a des grimpeurs qu'on connaît, on peut un petit peu euh, savoir euh, par rapport à eux euh, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Et puis il y a des grimpeurs qui arrivent, qui sont tout nouveaux. Donc ça va être aussi une découverte de ces personnes-là. Et il peut y avoir des surprises, parce que bah, voilà une compétition, c'est vous, parfois, sur pas grand-chose. Clairement, j'aimerais... Euh... Faire la même chose qu'il y a quatre ans quoi. Je suis un peu attendu donc euh, et ouais, je, je voudrais vraiment revivre, euh, revivre euh, ces instants quoi. C'est tellement énorme euh, surtout qu'on a la chance d'avoir euh, dans ma catégorie la finale euh, le samedi soir après la finale de DIF. Du coup il y a un public euh, énorme il euh, y a une ambiance euh, presque religieuse, avec le silence complet de 9000 personnes derrière, qui sont là, il y en a pas qui sont là pour moi, mais <rire> en tout cas, ils sont là à me regarder grimper. C'était vraiment fabuleux. Quoi. Et c'est vraiment plus un plaisir parce que c'est une, une aventure humaine, comme je disais, c'est vraiment ce côté-là qui me plaît. Euh, parce que c'est des personnes, euh, des sportifs qui sont quand même euh, extraordinaires, parce qu'avec les déficits qu'ils ont, arriver à faire ce qu'ils arrivent à faire hein, tous les jours, c'est incroyable. Et ils ont quand même un abord sportif de haut niveau. Donc c'est euh, ce qui m'a vraiment surpris au début. Je pensais que ça serait plus un, un côté euh, loisir, mais c'est vraiment des sportifs de haut niveau. Je pensais avoir fait un peu le tour des compétitions, et puis euh, j'ai découvert une autre facette de la compétition avec le handisport. Et donc si, euh, voilà, si je me remets aux compétitions, c'est clairement pour, pour viser le titre. Et mon objectif principal c'est le titre, mais euh, pour que je sois pleinement satisfaite, il faut toujours que ça s'accompagne euh, d'une prise de plaisir et puis de la sensation de m'être transcendée. C'est-à-dire que je ne vais pas cacher que j'aime gagner, mais j'aime gagner avec la forme. J'aime gagner en ayant senti que, que j'ai tout donné et que je suis allée au maximum de ce que je pouvais faire. Et là, dans ces cas-là, j'ai le smile en descendant. Et moi, Mon expérience avec la compétition, pour le moment, ça se résume au niveau international à une Coupe du Monde euh, qui s'est très bien passée vu que j'ai gagné, donc j'ai plutôt des bons espoirs pour Bercy. Voilà, il va falloir grimper très fort parce que la compétition sera plus rude qu'en Coupe du Monde. Il euh, y, y a des gens que je connais bien euh, dont je sais qu'ils grimpent très très fort, dont Yurko par exemple, euh, voilà, les Américains, etc. Euh, il voilà, va, euh, va falloir grimper euh, à mon mieux. Ils veulent refaire au moins aussi bien, donc être champion du monde. Donc on attend plusieurs médailles sur cette équipe. Et de toute façon pour la FFME, une médaille une médaille d'or ou une médaille au championnat du monde, qu'elle soit handy ou valide, ça a le même ça a le même poids dans la fédération. Donc on est très fiers de, de cette équipe, on est très fiers de leur investissement. Il faut que tout le monde les soutienne et de toute façon vous allez les voir pendant les finales valides. Donc en même temps, on fait un spectacle extraordinaire avec avec eux, aussi bien que que sur les épreuves valides.